Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai nommée On fait le point. Alors je suis pas énervé, hein, rien de tout ça, même plutôt au contraire. Je voulais tout simplement qu'on parle euh, des très bons euh, résultats de la chaîne, que je vous dise 2-3 trucs là-dessus et que euh, je vous parle également de mes futurs projets sur cette chaîne YouTube. Alors je vous promets, ça va pas durer longtemps, on va faire assez vite parce que voilà, pas la plus intéressante non plus des vidéos, mais elle est importante. Alors ça fait maintenant 9 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, 9 ans, ouais, c'est vrai que ça passe énormément et je voulais juste déjà tout simplement vous remercier parce que c'est assez incroyable, même ces derniers temps, deux vidéos euh, ont vraiment explosé et sont en constante augmentation. Je parle bien évidemment de ma première vidéo sur l'armée, j'ai fait l'armée partie 1. Que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. Et la deuxième partie également, pour pas dire de bêtises, je vais vous dire très clairement au moment où je tourne cette vidéo à combien de vues on en est sur j'ai fait l'armée première partie, 18 405 vues, c'est juste incroyable, merci énormément, franchement c'est un truc de ouf, euh, je vois les statistiques parce que je les suis un petit peu en temps réel sur une application. Quand j'ai vu euh, l'engouement le, qui commençait à démarrer, je me suis dit waouh c'est incroyable et très sincèrement merci, merci du fond du cœur. c'est vraiment génial. Et là également en temps réel je regarde à combien de vues on en est sur la deuxième vidéo j'ai fait l'armée partie 2 et nous en sommes à 7496 vues c'est juste encore une fois incroyable je vous épargne le reste des statistiques de ma chaîne mais c'est assez incroyable on parle d'évolution en pourcentage à plus de 500% sur la plupart des statistiques là très clairement je suis dans la meilleure partie de ma vie de youtubeur en 9 ans j'ai regardé toutes statistiques confondues c'est la première fois qu'on atteint de tels sommets donc tout simplement je vous remercie infiniment c'est d'ailleurs impossible de vous remercier réellement à la hauteur de ce que vous m'apportez et sachez bien évidemment que c'est une source de motivation incroyable dans ma tête je suis souvent les gens qui me connaissent euh, savent que je, je réfléchis je, je pense tout le temps je suis tout le temps en train de penser à des trucs et très clairement j'ai pas mal de projets en tête et euh, j'espère pouvoir les réaliser et vous proposer du contenu toujours plus intéressant vous transmettre un petit peu les expériences que je peux avoir à gauche à droite comme par exemple avec l'armée bref voilà j'ai plein de projets je suis très motivé donc je pense que le meilleur est devant nous pour terminer sur les statistiques et euh, voilà sur la bonne santé de ma chaîne youtube je vais terminer juste par vous dire le nombre d'abonnés que vous êtes actuellement vous êtes 1681 et j'aimerais dire 1681 merci ça va être très compliqué donc un énorme merci à tous maintenant on va parler de l'avenir de la chaîne comme je vous l'ai dit j'ai pas mal de projets bon je vais pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui vont peut-être pas se faire bon j'ai pas envie d'annoncer des choses qui vont peut-être pas arriver, euh, voilà euh, que ça fasse un gros bide, non j'ai pas tellement envie mais voilà juste on va faire le point sur euh, mes vidéos, voilà donc je sors euh, habituellement une vidéo chaque dimanche à 15h j'aurais juste aimé savoir, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si ça vous va si vous en voulez plus, si vous en voulez moins si vous voulez un autre jour, bref voilà moi, moi vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires, hein, même les commentaires les plus haineux, j'aime bien rire avec eux. Petite référence à la vidéo de l'armée, il y a deux trois petites perles dans les commentaires, c'est assez sympa. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à me dire si vous voulez plus de vidéos, moins de vidéos, des vidéos différentes. N'hésitez pas vraiment à me soumettre vos idées, euh, ça peut être très intéressant, je suis ouvert, vraiment il n'y a aucun problème avec ça. Alors dans les projets, je vais quand même vous en parler brièvement. Il y aurait peut-être euh, une envie pour moi de faire des vidéos euh, de gaming. J'ai déjà fait un peu ce genre de vidéo gaming. Je crois que d'ailleurs, il en reste sur ma chaîne euh, où j'étais avec euh, un très bon ami à moi euh, qui s'appelle euh, Robin, euh, qui était plus connu sous le, sous le pseudonyme de Neo-Gwen. Donc voilà, j'ai déjà fait plus ou moins... Euh, de manière un petit peu maladroite parfois euh, des vidéos de gaming voilà j'aimerais savoir si ça peut vous plaire, euh, n'hésitez pas voilà, à regarder sur ma chaîne, normalement il reste euh, quelques vidéos, et pour terminer sur cette petite vidéo, juste je vous parlerai peut-être un peu plus justement d'investissement alors là vous, vous le savez peut-être, donc je me filme avec une caméra bien particulière, la Lumix G9, j'ai fait une vidéo dessus, bref j'utilise un micro pour capter ma voix au niveau euh, de la lumière que j'utilise pour me filmer c'est la lumière du jour, donc là euh, c'est pas ouf, euh, ça fait le boulot mais c'est pas ouf, c'est voilà, rien de de très professionnel, donc je vais très certainement investir là-dedans. Pourquoi pas également investir dans un fond vert pour essayer de faire des vidéos encore plus créatives J'y réfléchis également là vous, vous le voyez pas, vous le ressentez pas mais j'utilise un autre pied pour ma caméra et ce pied est vraiment mieux, bref voilà je vais pas hésiter, euh, je vais pas lésiner non plus sur l'investissement parce que je vois qu'il y a vraiment un très beau retour de la communauté en tout cas, donc euh, voilà ça me donne envie je suis encore plus motivé, euh, voilà donc euh, je vais investir encore plus pour vous fournir du contenu encore plus qualitatif. Voilà c'est déjà le moment de conclure c'était une vidéo un peu spéciale euh, désolé pour ceux qui peut-être attendaient une vidéo un peu comme j'ai l'habitude d'en faire, j'avais vraiment besoin de faire le point, de vous remercier, d'ailleurs je vous remercie encore et encore et je ne vous remercierai jamais assez j'ai l'impression que la chaîne est en train de prendre un nouvel élan, elle est en train de se développer et c'est vraiment très encourageant merci beaucoup, on se retrouve sinon très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à, bah, à me laisser des commentaires comme je vous ai dit à proposer des idées, je vous lis tous et je vous réponds à tous, n'hésitez surtout pas et puis d'ici là, très bientôt on se retrouve pour une nouvelle vidéo allez encore merci et ciao